Écoutez, je suis en joie de vous retrouver en ce jour. Je suis reine catarrois. Je me suis nommée ainsi à la suite d'une guidance intérieure qui a eu lieu en fait à la journée du 13 août 2022 à savoir que je me suis appelée auparavant Lucie Colibri en fait pendant 5 ans donc de 2000, de l'été 2017 à l'été 2022 auparavant j'étais revenue dans mes noms d'état civil où je m'appelle Muriel Catherine Claire André et donc je me suis appelée Claire je me suis appelée Muriel euh, je me suis appelée Claire Muriel et, euh, et sinon auparavant eh j'avais déjà porté pendant 6 ans euh, le nom de Mélusine Rose. Donc peut-être que tu m'auras connue sous Claire Muriel, Claire, euh, m. Muriel, euh, Lucie Colibri et Mélusine Rose. Et maintenant, je suis Ren Catarrois. Donc ça, c'est la signature de la joie que je m'offre euh, à être dans la différence. Et si la société malade, endormie, coupée de ses perceptions, d'une capacité d'observer le monde d'une manière plus holistique, euh, centrée dans un neurotypisme tel qu'ils le disent dans leur terminologie, qui correspond plutôt à envisager le monde à partir du cerveau gauche et à partir de la région, euh, de la région euh, de, du corps, qui, du cerveau qui va gérer en fait, la raison et euh, l'aspect mortel, eh bien, grand bien leur face mais quant à moi, j'ai refusé l'allocation adulte handicapée. Heureuse vraie, j'ai été reconnue très tard. Et ça a été important pour moi, pour conscientiser en fait que oui, j'avais eu beaucoup de difficultés à m'adapter à ce système. Oui, c'était une évidence que j'étais handicapée pour en fait, euh, par rapport à la, à la façon dont il fonctionne, c'est-à-dire euh, obéissance, soumission à une autorité qui bien souvent va différer des valeurs intérieures de l'être qui s'y soumet, euh, compétition, domination, vol matériel, hein, à travers la tombe des moutons par les impôts, euh, vol énergétique aussi, euh, à travers bah, cette mise en esclavage de l'humanité, et où les humains sont coupés de leurs sources, ou lorsqu'ils en ont encore une, sont pompés. D'où le grand succès de Matrix pilule bleue, pilule rouge, alors avec moi voilà, je vais t'emmener dans un univers qui va venir t'éclairer sur la matière à travers une expérience vécue d'une dynamique où j'ai eu besoin de valider certaines intuitions, certaines expériences, certaines révélations de la conscience à travers une quête de sens et où ben en fait j'ai 51 ans, j'ai donc tout un parcours de vie qui va me conduire en 2016. À à découvrir ce fameux syndrome, comme ils disent Asperger. Et donc, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous qui auront été diagnostiqués, peut-être à d'autres d'entre vous qui pourraient vous poser la question, parce que ça peut quand même vous faire bénéficier d'une allocation de 950 euros, euh, plus en fait, 900-950 euros, plus l'allocation logement, euh, si vous êtes tout seul, de 250 euros. Donc, en clair, une rémunération mensuelle, au minimum de 1150 euros, juste parce qu'on te met dans la case handicapé à 80% parce que tu n'es pas capable d'obéir à l'autorité. Et j'avais envie, voilà, en ce jour, de vous donner les, les symptômes, en fait, entre guillemets, euh, qui permettent de diagnostiquer cela. Donc, c'est une sensibilité extrême au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Euh, donc, une irritabilité, une timidité ou alors euh, euh, l'inverse quelqu'un qui prend en totalité toute la place et qui n'écoute personne autour de lui, en tous les cas, tels que les neurotypiques, ah oui, parce qu'ils sont nommés comme ça, les gens qui sont normaux, euh, mais qui en fait sont dans la norme alité, ils sont malades, ils sont couchés. Donc en fait, la normalisation, c'est le fait d'enlever à chaque être sa spécificité unique. Alors... Euh, le syndrome Asperger a été défini pour à peu près, d'après leurs statistiques, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, évidemment que c'est faux, comment voulez-vous qu'ils jugent réel, vrai de cette réalité euh, Mais d'après eux, dans leurs croyances, en fait, hein, parce qu'on est dans une religion, hein, la psychiatrie, la psychologie, c'est vraiment une religion de la définition de ce qui est bien, de ce qui est mal, c'est plus Dieu, mais c'est la raison qui, euh, qui va définir si tu es euh, normal ou euh, handicapé ou malade mental. Euh, handicapé malade mental, c'est quand même la même chose en fait hein, dans leur euh, représentation à eux. Alors déjà, pour calmer euh, le propos, il est très important que je précise qu'aux états unis ce syndrome n'est plus considéré comme une maladie mentale, mais comme une façon de fonctionner autre que la majorité. Donc ça déjà, c'est très important de l'observer parce que ce côté autiste qui est placé en premier avec le terme Asperger derrière va amener la confusion chez beaucoup qui vont tout de suite avoir la représentation de quelqu'un coupé du monde, coupé de, du système, qui est complètement... Euh, hein, alors qu'en fait, le QI, c'est un une des caractéristiques pour prendre en considération cette réalité euh, d'aspi euh, c'est d'avoir un QI supérieur à 120. Donc déjà, ça va calmer un, un certain nombre qui considèrent que l'autisme, c'est d'être... Euh, euh, avec un handicap d'une intelligence inférieure hein. je vous rappelle Renman aussi hein, euh, considéré donc comme autiste et, euh, bon après les films ils grossissent le trait hein, évidemment donc l'autiste Asperger en fait en simplicité c'est quelqu'un qui a donc une intelligence supérieure dans leur définition euh, parce que pour ma part euh, j'ai fait différents tests hein, dans différentes situations et pour moi c'est du bidon, je vous le dis clair, avec l'arté euh, si tu es stressé si tu es préoccupé si tu es euh, troublé émotionnellement donc stressé physiquement, hein, tout le système hormonal qui se met en branle. Euh, donc trou, troublé émotionnellement. Donc là aussi au niveau du système, ça bouge. Et au niveau ça va avoir forcément une interaction sur la disponibilité psychique. Parce que l'énergie vitale, elle est orientée vers le corps euh, cellulaire du sang euh, dans la distribution de l'information par les émotions. Elle est distribuée dans le côté... Euh, gestion en fait, d'un stress pour gérer, faire descendre en fait, certaines hormones et donc il y a moins d'énergie vitale pour une disponibilité mentale sans compter si tu as fait un gros repas et que ton corps est en pleine digestion idem, donc en fait pour avoir un résultat fiable, il faut être en joie d'exister dans la sérénité le calme, euh, à jeun et, euh, et en confiance avec le test et l'interlocuteur, et là tu seras beaucoup plus intelligent que si tu te retrouves avec, euh, à faire un test après t'être disputé avec quelqu'un ou après avoir fait un gros repas ou parce que t'es dans une période où t'as eu en fait un souci, euh, par exemple administratif avec une facture, hein, l'augmentation de l'électricité que t'avais pas prévue, ça te met le stress parce que t'es boulanger par exemple. Bon bah ton test il est complètement faussé quoi. Donc ça c'est très important d'avoir ces données. Et donc si vous souhaitez réaliser le test ASPI, je vous mettrai le lien sous la vidéo, bah, là aussi soyez dans cette conscience de le réaliser en étant dans la bonne disposition. Et quand vous avez affaire à un, à un psy qui va peut-être vous évaluer si vous souhaitez obtenir cette, cette prestation qui est donnée quasiment de façon, enfin, on peut le dire, de façon abusive auprès d'enfants vivants, qui ont un cœur vivant, connecté encore à leur âme, à leur conscience... Euh, là on va tout de suite euh, faire peur aux parents et comme les hyperactifs qui sont des enfants hyper intelligents qui résistent en fait à un système de fou euh, et donc ils ont une agitation en les fous euh, sous rétaline et eh bien en fait euh, vous avez euh, comme ça plein de cases hein, donc l'hyperactivité le trouble de l'hyperactivité euh, l'autisme Asperger enfin des termes qui font bien peur et qui vont surtout en fait anesthésier la capacité d'un enfant à avoir une intelligence, euh, comment dirais-je, créatrice de vie, euh, qui va déranger le système établi. Comprenez-le bien, d'accord Donc, euh, à partir de là, avant, si tu veux, c'était les calottes de papa, hein, les raclées avec la, le martinet, euh, le prêtre, qui faisait office d'un castrateur euh, euh, inhibiteur de l'initiative individuelle, euh, à travers la religion, et la patrie et la famille. Donc euh, voilà, il y avait une, un ordre établi euh, d'une obéissance à l'autorité. Avec les années 68, 70, avec la révolution industrielle, financière, euh, des mœurs qui a eu lieu depuis donc, plus de 50 ans, eh bien la psychologie, elle a, pris le, elle a remplacé en fait cette autorité. Et d'ailleurs, ça a été un pas intermédiaire, parce que la psychologie c'est la science, c'est la santé de l'esprit. Et maintenant, regardez l'ingénierie sociale qu'ils ont placée, et là on en est rendu, au niveau donc de, de, de ces, par exemple, théories du non-genre, euh, au niveau de ces euh, drag queens qui viennent dans les écoles maternelles, enfin, on est dans un monde complètement taré, il hein, faut dire les choses comme elles sont, mais, et ce sont les tarés qui disent aux gens intelligents, libres penseurs, créateurs, porteurs de solutions face aux problèmes d'une civilisation qui s'effondre sur elle-même, qui sont stigmatisés comme étant malades mentaux, ça faut bien le mettre dans ta petite tête que si tu es en trouble d'inadaptation par rapport à l'autorité que tu as une extrême sensibilité même corporelle, physique hein, euh, euh, émotionnelle, psychologique en fait c'est parce que tu as tes capteurs qui sont là et qui s'agitent alors moi je vais te dire si tu as vraiment la confirmation de ton état entre guillemets autiste Asperger ou euh, donc hyperactivité ou d'autres syndromes euh, la dyslexie etc en fait tu es encore vivant tu as un cœur encore vivant, tu es encore connecté à ta conscience, à ton âme et donc tu accèdes à une information qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus holistique et je t'inviterai à envisager plutôt le fait que tu serais un Toltec. Donc dans cette direction, dans cette dynamique, ben je t'invite à découvrir l'intelligence des quatre accords Toltec et cette vidéo est déjà un petit peu longue donc je vais essayer d'être encore plus concise sur euh, cette première vidéo de ma vie d'aspi ou donc qu'est-ce qu'un aspi Hypersensibilité physique, émotionnelle, psychique euh, quotient intellectuel supérieur à la moyenne, donc supérieur à 120 dans leurs critères. Donc ça va vite hein, dans le cerveau. Euh, et puis, euh, capacité donc, de, de créer des analogies. C'est un cerveau qui est holistique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il peut très bien associer une information politique à une information religieuse, à une information scientifique et dire Ah, oh, on est dans une pandémie voilà, donc tu comprends pourquoi ils font la stigmatisation. Euh, donc ensuite, ce sont des êtres euh, dont je fais bien sûr partie, qui sont dans un refus d'obéissance à l'autorité, si elle déroge à ses valeurs profondes. Donc ça, évidemment, ça pose un gros problème dans le système. Et puis, euh, des gens qui aiment la vérité, la droiture, euh, qui, qui vont donner toute leur énergie, de leur passion, euh, dans les sujets qui les intéressent. Et dans ce qui ne les intéresse pas, bah, là, ils sont déficients. Donc en fait, pas de mémorisation, pas de compréhension, blocage total à l'apprentissage. Et par contre, euh, complètement ouvert et une intelligence d'apprentissage beaucoup plus conséquente sur ce qui les intéresse, avec ce regard donc, qui n'est pas hiérarchique séquentiel, mais qui est holistique et multidimensionnel. D'accord Donc maintenant que les choses sont posées, placées... Tu peux peut-être te poser la question et puis je dirais qu'au-delà, si tu veux, des forces du chaos en action qui veulent réduire l'initiative individuelle, de la, li de la liberté de penser par soi-même, eh bien on peut quand même remercier ces institutions, euh, cette réalité de pouvoir peut-être percevoir une prestation. Pour ma part, euh, j'ai commencé à faire les démarches et puis le Covid est arrivé parce que j'ai été euh, dans la conscience de cette réalité de façon assez tard, euh, dans la simplicité d'une reconnexion qui était déjà bien établie avec moi-même, ma conscience, mon unicité. Et en fait, en 2017, j'ai 2016, pardon, j'ai réalisé les tests à la suite d'avoir vu deux films qui m'ont retourné. En me disant, mais attends, en fait, je comprends plus les soi-disant autistes Asperger que, que les gens ordinaires. Donc, et si donc j'en étais une moi-même j'ai fait les tests et en effet, c'était le cas. Donc, euh, j'ai vu Le goût des merveilles, qui est un film français très romancé, très fictionnel, qui grossit le trait à mettre dans l'esprit des gens que... Euh, ce sont des aides. Donc il y a beaucoup de beauté dans ce film au niveau du tournage. Euh, il y a beaucoup de beauté au niveau de la mise en avant des qualités de cette réalité euh, diagnostique. Mais par contre, il y a aussi des gros virus. Hein. Le virus, que si tu as ce syndrome, eh ben, tu es mort, tu ne trouveras jamais de boulot, tu n'arriveras pas à t'épanouir d'un point de vue euh, amoureux, professionnel, etc. C'est vrai qu'il y a une forme de réalité. Ça fait 20 ans que je suis dans les minima sociaux, j'ai une première vie réussie de commercial et ensuite de cadre commercial. Et c'est là où on ne peut pas me réduire en fait, à me dire que je suis inadaptée parce que c'est moi qui ai un problème. Pour moi, ce n'est pas moi qui ai un problème, c'est la société. Et d'ailleurs, on le voit bien, elle est carrément en train de menacer notre espèce. Donc euh, voilà, pilule rouge, pilule bleue, hein, choisi. Moi, pour ma part, c'est clair, c'est net et c'est précis, c'est fait. Je reconnais qui je suis, j'aime qui je suis, euh, mes vulnérabilités tout autant que mes forces. Et donc, dans ce film, Le goût des merveilles, euh, ben, en fait, j'ai reconnu pas mal de choses et j'étais dans, dans tous mes états de voir à quel point la beauté des profondeurs, l'intelligence de, émotionnelle d'un être humain vivant euh, et reconnaissant ce lien à l'autre euh, euh, était en finalité considérée comme un, la vérité était considérée comme un problème. Euh, voilà, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde manipulateur, menteur, et spoliateur de vie. Et puis, euh, l'autre film, qui lui par contre est basé à partir d'une histoire vraie, je vous la recommande, euh, c'est Temple Grandin. Tout comme ça se prononce. Le temple, grand, in, attaché. Donc, il n'y a qu'à voir le multisens de, de l'intelligence du grand esprit de la vie dans cette réalité, ici sous tes yeux. Elle est dans le temple... De ce qui est grand à l'intérieur d'elle-même. Et c'est tout à fait ça. Donc après, comme souvent dans certaines catégorisations, il va y avoir différents degrés. C'est-à-dire que par exemple, je serais considérée comme une petite Asperger et elle, une très grande. Puisque moi, mon test sur 200, j'ai eu 70 à peu près de neurotypiques. Et, euh, et 130 en fait d'aspi donc je suis euh, plus aspi c'est quasiment deux fois plus aspi que neurotypique mais à mon avis temple grandin elle est quasiment dans le 200 sur 200 hein. voilà donc regardez ce film il est issu d'une histoire vraie et pour ma part elle a, avoir vu ce film a contribué à mon réveil de sortir du new age de façon très claire très nette et précise j'ai pleuré pendant une heure euh, dans, mon, dans ma partie physique mon âme m'a montré cette réalité de la résonance où en fait cette femme, bah, quand j'étais enfant, euh, comme elle je voyais tout en couleur, en forme euh, ça m'a ça, ça ramené dans ma prime enfance Où d'ailleurs j'ai plus des souvenirs de, de compter, d'observer, de, de, de ressentir plutôt que de, de mémoire, de relation à, à l'être euh, humain et puis euh, j'ai parlé qu'à l'âge de 3 ans et demi quand on m'a mis à l'école maternelle, <rire> il a bien fallu que je sociabilise. Sinon, bah, en fait, j'étais en danger. Donc là, j'ai débloqué la parole et ma mère m'a tout le temps dit, mais c'est un truc de fou. On commençait à se poser des questions sur ton langage parce que tu n'avais que vraiment les mots tout basiques. Très, une petite fille très discrète, très silencieuse. Et, euh, et quand je suis allée à l'école, bah, là, j'ai débloqué le verbe. Et en l'espace de six mois, j'avais des, des phrases construites d'un enfant précoce, en fait. Donc euh, voilà, ça l'a assez, assez surprise. Euh, et puis euh, autre chose, par exemple, euh, ma mère a donc eu quatre enfants, donc j'étais l'aînée. Elle ne connaissait pas les enfants avant moi, heureusement, elle ne s'est pas plus inquiétée que ça. Et puis après, elle a, elle a été elle-même dans un métier où elle a gardé des enfants. Et en fait, elle n'a jamais vu ça à part chez moi, c'est-à-dire une petite fille d'un an, tu la places à un endroit, elle marche, elle se déplace et tu lui dis, tu restes là, tu bouges pas. Et elle revient une heure après, tu es restée là, tu n'as pas bougé. Euh, elle me dit normalement les enfants voilà ben, quand l'adulte n'est pas là il y a deux souvent catégories il y a, vous avez les enfants qui en profitent pour faire ce qu'ils ont envie parce qu'il n'y a pas l'autorité pour les brimer et puis les enfants qui sont dans l'insécurité de cette solitude et qui vont suivre l'adulte en fait partout où il va aller et qui ne vont pas rester sur place alors que moi ben, je restais sur place, j'obéissais dans la conscience que j'avais l'amour pour ma mère et donc voilà je, je pensais qu'elle avait vu juste donc il fallait faire ça et euh, par exemple, donc c'est juste des petits exemples comme ça qui fait que bah, quand j'ai eu ces deux films, je me suis auto-diagnostiquée, je me suis dit « mais c'est une évidence ». Et puis toutes ces larmes. Et donc comment je suis sortie du New Age bah, En toute simplicité, je me suis dit bah, « ben voilà en fait, dans le langage que j'avais à l'époque, une semence d'étoile qui est en action concrète. Elle n'est pas dans le mental à fantasmer, dans l'illusion de la méditation à tourner sur elle-même comme une toupie dans un égocentrisme nombriliste euh, spirituel ». Mais dans une action où en fait sa spiritualité, elle se manifeste dans la matière. Et la nana n'était pas habillée tout en blanc, je suis végétarienne. Non, non, elle était, alors, elle était végétarienne certes, mais elle a contribué à changer les abattoirs aux états unis dans un grand nombre de pourcentages et donc j'en dis pas plus si ça vous tente Temple Grand Deal, c'est le nom du film et vous, ver, vous comprendrez en fait euh, la puissance de cette réalité de, de ces êtres qui aujourd'hui donc a contribué à changer en fait ce statut puisqu'au départ il voulait la mettre quand même dans un hôpital psychiatrique hein, pour enfants et, euh, et grâce à la persévérance de sa mère elle a acquis le langage mais elle a la voix troublée comme un enfant sourd parce qu'elle n'a pas assez utilisé ses cordes voca vocales assez tôt et, euh, mais elle a fait changer le statut de l'autiste Asperger, qui n'est donc plus considéré comme en France, comme un, comme une, un handicap euh, et une maladie mentale euh, d'autisme euh, spécifique, Asperger, un autiste intelligent qui ne semble pas autiste à première vue. Et quand tu me vois, tu me dis, ben bah non, c'est clair, tu pas l'air autiste du tout. Ben oui, parce que tu as une représentation de l'autisme qui est comme une glue informationnelle d'ailleurs pour ceux qui seront diagnostiqués ASPI, qui n'a rien à voir avec leur véritable Trouble tel que reconnu comme tel de ce syndrome, d'une inadaptation euh, sociétale parce que impossibilité d'obéir à une autorité euh, qui ne va pas dans le sens euh, de nos valeurs intérieures. Et ça, ça a été l'histoire de toute ma vie en fait. Et, euh, et tant que j'étais commerciale, en porte-à-porte, -porte, euh, que je faisais mon propre chiffre d'affaires, mon amour de l'humain, mon amour de la vérité était un atout qui me plaçait parmi les meilleurs commerciales de France, parce que l'humain sentait ma sincérité, ma droiture, mon intégrité, qui dérogeait à la majorité des commerciaux menteurs et manipulateurs, dominateurs et, et donc spoliateurs du libre-arbitre de leurs interlocuteurs, pour passer des contrats. Moi, je faisais l'inverse, en fait. Et puis, tu vois, j'ai travaillé pour France Loisirs et, et les encyclopédies, tout l'univers. Donc, j'ai appris la joie d'être dans ce pays, et puis, d'aller plus loin par la suite, ça représente... C'est symbolique, mais c'est énorme parce que c'est grâce à ça que j'ai délié ma parole en fait, parce que jusqu'à la... jusqu ce que je rentre dans ce métier, euh, par euh, synchronicité et, euh, et la synchronicité puissante souvent est associée à, à, comment à un malentendu, à un quiproquo, parce que si j'avais su que j'allais faire du porte-à-porte -porte, toute seule au bout de trois jours, j'y serais jamais allée. Moi, j'ai cru que pendant deux mois, j'allais écouter quelqu'un parler. Et je me suis dit, bah, très bien, je vais apprendre à débloquer ma parole, vu que j'ai un problème d'expression, que je suis hyper timide, que, alors que je sens bien au fond de moi que j'ai une force intérieure qui peut s'exprimer. Puisque quand je suis avec un, un, une amie que j'aime, ce côté que tu vois là, il était déjà vivant. Sauf que dès qu'il y avait une personne, euh, imaginons, il y en a dix que j'aime, avec qui je peux être qui je suis, et puis une qui, dans l'énergie, me fait peur, jusqu'à mes 20 ans enfin 19 ans, je me la fermais et je disparaissais, je faisais en sorte qu'on ne me voit pas euh, et donc bah, ce métier va m'apprendre en fait à sortir mon expression à prendre toute ma place et un des symptômes du, du, de, de cette diagnostic c'est euh, soit tu prends toute la place, soit tu ne la prends pas du tout et en fait, est-ce que c'est un problème quand on est vivant, entre gens vivants si je prends toute ma place de qui je suis que je suis quelqu'un qui prend toute sa place de qui il est de fait, on ne va pas être dans des codes sociaux d'adaptation, de domination pour savoir qui a raison et de se battre pour prendre la parole. Mais en fait, si je peux exprimer qui je suis en totalité et que l'autre aussi, ça va être naturel de fait que l'autre s'exprime et lui laisser là toute sa place quand sa vibration va se placer dans cette dynamique-là. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que je souhaitais vraiment soutenir par rapport à ceux d'entre vous qui auraient pu être diagnostiqués d'être légitime de votre manière peu ordinaire de fonctionner. Mais en finalité, vous êtes un être extraordinaire qui est devenu euh, rappeler à l'humanité que si nous perdons notre libre arbitre, notre unicité, notre pouvoir créateur, eh bien nous en arrivons à une société qui est en train de menacer euh, l'avenir de l'humanité. Et donc nous devons assumer cette originalité, assumer cette puissance de création qui n'est pas celle de la soumission mais de la, de la liberté, qui n'est pas celle de la domination mais celle de la conciliation à travers l'intelligence de la compassion, à travers l'intelligence d'une autorité affirmée. Parce que la compassion sans l'autorité, c'est être crucifié sur une croix comme une chouette, comme Jésus-Christ, comme la religion nous l'a inscrit dans notre cerveau. L'avantage d'être libre de notre façon de, de penser sans les programmations de cette réalité, eh bien, c'est qu'en fait, nous devons assumer euh, cette liberté et ne plus se laisser réduire et stigmatiser par des gens qui nous pointent du doigt en nous disant « t'es inadapté ». A bon entendeur, bonne réflexion, bonne intégration. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci de partager cette vidéo si elle vous a fait du bien et que vous pensez que ça peut éclairer et faire du bien à d'autres autour de vous. Euh, merci de me faire connaître, parce qu'en en fait, euh, je dirais que là, sur les réseaux, sur ma chaîne, vous avez 1200 abonnés, mais qui sont connectés à une grille de vie euh, qui était celle d'une communication sur l'ésotérisme et l'intelligence euh, de science qui peuvent permettre de légitimer euh, une liberté de créer et débunker certaines connexions à certaines réalités qui nous sont là euh, dans des accords hein, pour ralentir. Donc, intéressez-vous aux accords Toltec, parce que, en fait, la vie d'une Aspie, en vérité, c'est la vie d'une Toltec. <rire> merci, merci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 en moi, je suis divinement guidée, divinement protégée, divinement